Nous en étions à... Je prends, mais ne me rappelle plus du, du, du, du, de la phrase exacte, mais nous allons revenir dessus Aujourd'hui, euh, il est question de fin d'obligation vaccinale. Et j'entends quand même, par endroits, que certaines personnes seraient obligées quand même d'aller se faire vacciner. Euh, Qu'en pensez-vous Oui, enfin, fin de l'obligation vaccinale, pour qui il euh, n'y a jamais eu vraiment... Euh pas sanitaire n'a pas duré très longtemps. Mmh. Le problème, c'est que euh, ce gouvernement qui s'est trompé ne peut pas admettre qu'il s'est trompé mmh. et donc continue et s'obstine à, à vouloir imposer la vaccination, qui est un échec que le but qui était poursuivi, rappelons-le quand même, par la vaccination, était euh, de trouver l'immunité collective, c'est-à-dire mmh. d'empêcher la transmission. Et il est avéré aujourd'hui, il est factuel, que euh, cette vaccination, en tout cas, ne permet pas d'arrêter la propagation du virus. Donc mmh. ça ne sert plus à rien, c'est vraiment de l'orgueil politique. C'est une décision politique qu'a pris le gouvernement de continuer à propagander euh, le, le vaccin et en même temps de fermer les yeux sur les effets secondaires mmh. graves euh, que subissent beaucoup de personnes, qui euh, remontent pourtant au niveau de l'adresse la, de la d r e, -E -S, mm -hmm. qui, euh, qui euh, récapitule toutes les, les statistiques, de, toutes les données en tout cas de, de méfaits de, des médicaments. Mm -hmm. Donc on est, on, est, on est dans cette situation-là aujourd'hui où euh, ils se sont trompés. Ils refusent de le reconnaître et mmh. donc persistent forcément mmh. euh, dans, dans cette espèce d'obsession vaccinale jusqu'à ce que le, le, le peuple puisse les arrêter. Il n'y a mmh. que le peuple aujourd'hui qui puisse arrêter ce gouvernement qui a été reconduit à l'occasion des, des, des élections. Mmh. Et, et, et donc euh, on ne sait pas vraiment... Alors pour les soignants par exemple, c'est une absurdité complète. Aujourd'hui, de demander à des soignants de se vacciner... Pour protéger qui Parce que le vaccin n'empêche pas la propagation. Ça veut mmh. dire que des soignants vaccinés sont propagateurs, mais ne sont pas testés. Oui. Euh, non. Enfin bon, sans m'étaler trop là-dessus, on, on nage en plein... En, en plein, plein un délire, c'est le délire. cas de le dire. Nous voilà. avons aussi, euh, à voir avec vous, Éric Orliolant, les hypothèses euh, sur euh, ces accidents cardiovasculaires. Et, euh, vous, vous, êtes posé, euh, vous avez posé la question au sein de votre collectif, qu'est-ce qui se passe on ne sait pas, on n'est pas médecin, on n'est pas l'ARS, mmh. on se pose des questions, comme mmh. tous les Guadeloupéens, parce qu'on regarde, on, c'est vrai qu'on est très présent sur les réseaux, on regarde beaucoup les réactions des Guadeloupéens, mmh. tout le monde se rend compte qu'il mmh. y a une augmentation des accidents euh, vasculaires, en des, des, des crises cardiaques, en tout mmh. cas, des, même si ça ne va pas jusqu'à la mort, il y a euh, des, des athlètes. on sait que les myocardites sont un des effets secondaires reconnus mmh. de, de mmh. cette vaccination, on se pose des questions et on a interpellé l'ARS. On profite de votre antenne à nouveau pour les interpeller. Mm -hmm. on, veut que les, euh, on souhaiterait en tout cas que la statistique soit publiée sur le statut vaccinal des gens qui décèdent pour qu'on sache. Mm -hmm. C'est une vaccination nouvelle. Oui. C'est un, une technologie jamais utilisée sur l'homme qui est l'ARN messager. Mm -hmm. Il est quand même normal dans un souci de transparence mm -hmm. qu'on explique, qu'on dise « voilà ». Puisqu'on traite beaucoup de gens de complotistes, et alors pour euh, faire taire ces rumeurs, publier donc les statistiques des gens qui décèdent pour prouver que ce n'est pas euh, le vaccin qui est, qui est incriminé. Mais plutôt que cela, et on a euh, un silence total de, des services de santé, de l'ARS, de la préfecture, et même des politiques qui hésitent à interpeller euh, les autorités sanitaires. Donc nous... On, — Les gens nous remontent des informations. Mm -hmm. Les gens nous appellent. Je suis interpellé parce qu'il est arrivé telle chose à ma soeur, ma belle sœur ma mère, mon mm -hmm. frère, qui a eu un cancer fulgurant, qui est revenu, qui euh, a eu euh, sa troisième dose euh, et, et qui a fait un accident cardiaque. Ouais, même s'il ouais. n'est pas décédé. Des fois, mm -hmm. il est décédé. C'est dommage. Et, et on est triste pour toutes ces personnes-là. Oui. Mais on est dans un silence complet, une opacité digne des plus grandes dictatures. C'est-à-dire oui. aujourd'hui... C'est facile de traiter des gens de complotistes sur les réseaux mais si on peut faire taire simplement en publiant mmh. des données. Prouver aujourd'hui mmh. que la majorité des gens qui décèdent par accident euh, cardiaque n'ont ouais. pas été vaccinés. Pas été vaccin été vacciné vaccin. pas. Donc, on nous demande juste aujourd'hui mmh. de faire confiance et de faire confiance à la parole d'État, à la parole des autorités sanitaires mmh. Mmh. Mmh. qui disent ⁇ ça n'a rien à voir avec le vaccin ⁇ C'est ouais. une phrase, ça n'est pas scientifique, c'est une phrase, ça n'a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Ça n'est pas possible. Ouais. Donc nous, tout ce qui nous remonte comme information, toutes mm -hmm. les personnes qui n'osent pas elles-mêmes, elles, elles n'ont pas l'exposition médiatique, mm -hmm. elles n'ont pas l'exposition sur les réseaux, sur les médias sociaux que nous avons, mm -hmm. nous apportent des informations. Nous les publions toujours en forme d'interrogation, nous ne pouvons rien affirmer. Mm -hmm. Nous ne sommes pas scientifiques nous-mêmes. Mais nous mm -hmm. nous interrogeons, il y a, et c'est dans le monde entier, il ça. y a une augmentation de la mentalité mm -hmm. qui est factuelle, dans tous les pays, c'est observé. Il y a eu une vaccination massive dans le monde occidental, mm -hmm il faut que euh, les gouvernants euh, fassent le point. Oui, ça pourrait temps. aussi permettre de protéger certains, et de leur dire, bon, stop, Mais s'ils sont si sûrs de leur vaccin, c'est oui. l'occasion de, de, de montrer qu'il oui. n'est pas en cause. Et Puis, personne ce, ce, ne bouge, personne, personne ce ne fait. Pas le Donc, vaccin, nous n'arrêterons voilà. pas de le faire, de poser cette question-là, oui. en disant euh, quel est l'impact, quelle oui. est la responsabilité oui. de cette vaccination massive avec une technologie nouvelle qui est l'ARN messager, encore oui. une fois, même s'ils disent que ça fait des années qu'on l'a exploré en laboratoire et que ça c'est une technique éprouvée. C'est mm -hmm. la première fois que c'est utilisé aussi massivement chez l'homme, et donc il faut être euh, transparent. Hein. Mm -hmm. On n'a pas affaire à des moutons, on n'a pas mm -hmm. affaire à des troupeaux, à des rats de laboratoire, des êtres on humains. On a affaire à des êtres humains mm -hmm. qui euh, malheureusement euh, ont accepté parce qu'on sous la contrainte quelque oui. part. Lorsqu'on vous dit que votre vie sociale va s'arrêter, mm -hmm. qu'on n'avait plus pouvoir aller au cinéma, qu'on n'avait plus pouvoir travailler mm -hmm. pour les soignants. Il y a beaucoup de gens cédés à, cette, à ce chantage, à mm -hmm. cette peur-là. Mais c'était un, un mensonge. La moindre c est, c est, des choses, c est, c est, ben oui, oui. on doit la vérité aujourd'hui. Oui, voilà. Et en tout cas, une forme de clarification. Mm -hmm, Ils n'ont pas oui. juste classé dans le rayon complotiste mm -hmm. tout ce que les gens disent. Voilà. Et c'est pour ça que nous continuons mais, oui, mais à partir du moment où il y a plus de 20 personnes, plus de 50 personnes qui disent la même chose, ce n'est plus un complot. C'est une, un, une réalité, un constat. Les gens constatent. Les, et les, gens, sont... les, les gens constatent, les gens mmh. ont peur de parler parce que c'est l'État et donc beaucoup de gens ont du mal à s'opposer, notamment nos gouvernants. Mmh. Mais nous n'arrêterons, nous, en tout ouais. cas, jamais d'interpeller, de mettre euh, mm -hmm. en lumière ces accidents, ces, ouais. ces choses bizarres qui arrivent depuis la vaccination de masse, mm -hmm. sur un mm -hmm. produit, encore une fois, on le répète, qui est en état expérimental. Mm -hmm. les, les, les, les premières euh, faits d'expérimentation sont pour 2023 et 2024 pour les autres. Mm -hmm. On est toujours en phase d'expérimentation. Donc on doit la vérité. Ce qui n'est pas fait. Parce mais tout tout monde flou, sait. c'est qu'il y a un loup. Ouais, mais beaucoup de gens savent, parce que les réseaux montrent beaucoup de choses. Nous avons des, des conférenciers, des médecins, qui pleurent en faisant leur conférence, en disant stop, il faut que ça s'arrête, mais que ça continue. Alors, est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui, qui sera en expérimentation, c'est en Guadeloupe et Alors, est-ce a eu tout nous, en peuple docile Non, qui mais genre, ça, ça, ça, ça n'est pas seulement en Guadeloupe, c'est dans le monde entier que ça se passe. Le non, mais on parle que... de la France. oui Pour la France, c'est nous. Tout, oui, mais tous les scientifiques qui ont osé dénoncer, qui... Hmm. qui qui font des, des, des, des analyses, qui, qui font des rapports très étayés, mm -hmm. sont classés dans la sphère complotiste. Mm -hmm. C'est-à-dire aujourd'hui, on a trouvé nos rubriques pour euh, faire taire tout le monde, c'est de dire c'est complotiste, ouais, c'est conspirationniste, c'est contre la science, mm -hmm. ces gens-là sont désilluminés, et, et, et voilà, des, des gens qui, qui étaient directeurs du CNRS, chercheurs, des grands chercheurs et tout, ils mm -hmm. sont tous devenus aujourd'hui complotistes, ils sont personnels mm -hmm. dans Grata. Mm -hmm. Donc, on fait avec, mais on dit que... Tant va la couche à l'eau qu'un jour elle se brisera. Et, et, et, et euh, ce silence apparent, pourquoi, mmh. même si les gens étaient très lobotomisés, ont été très obéissants mmh. pendant deux ans, ouais. euh, nous ne sommes pas certains que ça va durer éternellement. Mmh. Euh, ce qui court le gouvernement, c'est le risque de d'une rébellion massive, c'est-à-dire que, que des gens, euh, de manière très isolée, fassent des actes, mm -hmm. ça n'est pas ça, nous sommes des si. êtres humains, nous ne sommes pas des sauvages. On peut se tromper, mm -hmm. un virus surprenant qui arrive, il n'y a pas d'intention, entre guillemets, complotiste mm -hmm. derrière, alors gérons ça, entre êtres humains responsables mm -hmm. et intelligents, mettons les choses sur la table, pourquoi aujourd'hui aucun débat n'est accepté avec mm -hmm. les gens qui, ouais. qui euh, contredisent pourquoi aujourd'hui, par exemple, alors je vous donne un exemple, j'en mm -hmm. discutais ce matin euh, avec mon fils, et je lui disais mais, euh, mais pourquoi par exemple, ils ne font pas euh, une expérience mm -hmm. grand public oui. en direct à la télé, mm -hmm. d'analyse de ces vaccins pour montrer mm -hmm. qu'il n'y a aucun produit a danger, suspect hein. dans, dans, voilà. dans ces vaccins, mais déjà que dans le vaccin, parce que mm -hmm. les, complotistes les complotistes disent qu'il y a de l'aluminium, qu'il oui. y a des produits... Euh, — il, il paraît que ça a été prouvé hein, pour certains vaccins. — on n'en sait rien puisque tant que la parole officielle dit que euh, ce sont des paroles complétistes, voilà, on ne peut pas l'affirmer. Mais la parole gouvernementale a mmh. quand même des moyens oui, oui. de justifier publiquement... Mmh pendant une heure, deux heures d'antenne, avec mmh. des scientifiques des deux parties, mais ceux qui disent qu'il n'y a aucun problème et, uh -huh. et ceux qui disent, alors faites ça à la télé, montrez, uh -huh. voilà, et comme ça on ferme le cap, à tout le uh -huh. monde. Et moi je suis prêt à dire, bon ok, on reconnaît. Oui, on pardon, tout. nous avons se tromper, ça voilà. ne <rire> se fera pas parce qu'à mon avis, il y a autre chose derrière, sans être dans, dans le complotiste uh -huh. Je ne pense même pas, je vais même pas sur des thèses euh, disant qu'ils veulent tuer la moitié uh -huh. de la population uh -huh. mondiale. Je uh -huh. pense que uh -huh. il y a une volonté vraiment d'asservir, de, de, de faire une... Oui, mais il y, y a de des y gens qui le pense ça, quand même, hein? Il y a des gens ouais. qui ont essayé ouais. à travers cette crise de gagner beaucoup mmh. d'argent, qui sont les laboratoires pharmaceutiques. Mmh. Et rien que ça, c'est déjà un scandale. Mmh. Au-delà mmh. du fait que ces produits sont dangereux pour la santé de certaines personnes. En tout cas, ceux qui l'ont subi et certains en parlé, mmh. regrettent vraiment. D'accord. Et, et, et donc au-delà du fait que ça soit un plan mondial pour euh, tuer des gens, on, on dit qu'entre hommes libres et intelligents, on uh -huh. devrait pouvoir discuter. C'est refusé. On nous classe systématiquement dans la rubrique complotiste, mmh. conspirationniste, des gens dangereux pour la, ouais. pour la science. En 2021, on nous a traités de criminels. C'est-à-dire que, bon... Dire eh oui, je me souviens. De... Coriolan et <rire> Mana Domota, tous ces bourgais qui sont pas là c'est des criminels. Oui. Toutes les personnes, et elles ont disparu d'ailleurs, les scientifiques guadeloupéens, là, qu'on voyait un peu partout, M. côté là a été exilé oui, à, oui. à la Réunion, je ne sais pas où. Toutes ces personnes-là ont disparu des écrans. Oui, oui. Mais aujourd'hui, venez expliquer aux gens qui subissent dans leur chair des mésaventures oui qu'est-ce qui se passe Expliquez-leur. Il faut que les gens aient le courage de dire bah, « Moi, mes parents ont été vaccinés, oh, mon fils, ma fille, euh, après le vaccin, il y a eu ça, avant n'y n'avait rien. » Il faut que les gens aient le courage de le faire, ça. Oui, mais d'autant plus que c'est une pandémie. Alors, OK, moi, je suis très ouvert. C'est bon, la première fois qu'on est confronté à ce qu'on nous a dit, être une pandémie mondiale dangereuse et tout. On peut comprendre que les gouvernements soient euh, bouleversés. Ils sont frileux euh, sur la question. Non, mais on peut comprendre qu'ils aient été... Euh, Bousculer mm -hmm. et que le planning a fait qu'ils ont cherché un vaccin très rapidement. Mais quand on vous dit qu'il n'est pas bon, qu'il blesse des gens, qu'il. Mm -hmm. euh, déjà, il ne répond pas au mm -hmm. premier cahier des charges qui consiste à arrêter euh, la propagation. Vous écoutez, vous discutez et vous n'essayez pas d'imposer absolument. Donc tout cela fait que ça entretient mm -hmm. un doute qui va perdurer jusqu'à ce que, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait vraiment une mm -hmm. rébellion qui qui monte et que les gens disent bon, « on en a marre euh, ». Pendant deux ans, vous nous avez euh, fait gober des choses, oui. on ne veut plus, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Oui, confiner les gens, fermer les gens, etc. Il nous reste trois minutes. Alors oui. juste avant cela, euh, nous allons voir. De toute façon, vous reviendrez. Hein. J'espère Je, que vous n'allez pas perdre le, <rire> la géolocalisation. <rire> et vous reviendrez. Nous allons parler de votre collectif enfin, SG. Qu sont, quels sont vos projets Qu'est-ce que vous avez... Vos vous souhaitez faire dans, dans les prochains mois qui arrivent Alors, Le projet de Sentinelle, euh, on a toujours dit une chose, depuis le début de Sentinelle, j'ai commencé moi un peu tout seul, hein, avec les radars tout réels. je me suis opposé, on avait une pétition, des choses comme ça, on, on, on conteste beaucoup, on proteste, et, et beaucoup de gens nous reprochent de ne pas être dans la proposition. Oui, il faut proposer. Mmh. Pour proposer, il faut être organisé en partie et il faut un certain nombre de personnes. Mmh. On a été aux élections régionales avec mmh. un certain nombre de propositions qui n'étaient pas des dures du, du tout, mmh. euh, qui sont même reprises un peu aujourd'hui. Ouais. Il faut organiser tout ça. Et mmh. on pense que l'année prochaine, 2023, sera péri euh, une période d'organisation de, de, de sentinelles. Mmh. On veut que ces idées-là, ces protestations, ces constats sociétaux que nous faisons mmh. concernant la Guadeloupe, ouais. la Guadeloupe dans le monde, puisse être transformée en, en, en, en proposition politique réelle avec euh, d'autres, avec des, des gens qui sentent euh, l'intérêt d'apporter quelque chose à Guadeloupe sur la base des constats que nous faisons. Aujourd'hui, nous protestons pourquoi Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'on a dit amène à trop de choses pendant trop d'années qu'aujourd'hui on en est là. Mais ça ne veut pas dire que. Euh, vous êtes ouvert, vous êtes nous, nous sommes à... ouverts, ça ne veut pas dire que tout est mort, mmh. qu'il n'y a rien à faire. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec des volontés, mmh. il y a. Mais surtout avec la verticalité. Pomoun, Peké, Fenou, Point 6, Point 9. Mmh, mmh, mmh, et, et, et la base politique devrait être là-dessus. Donc, mmh. s'il faut. Euh, c'est pas s'il faut. On va travailler sur la création de. de partis politiques euh, mmh. émanant de Sentinelle, qui sera peut-être, qui s'appellera peut-être pas Sentinelle, mmh. ou, ou peut-être qui s'appellera Sentinelle. C'est mmh. le projet un peu qu'on a pour l'année 2023, réunir autour de nous un maximum de gens, un peu mieux qu'en 2021 où on a été aux élections régionales de manière assez rapide. Hein. Mmh. On a fait une liste en un mois, on a regroupé un peu de personnes parce qu'on était... Avec un peu plus d'organisation. D'organisation parce aussi, que vous mais... étiez bien quand même dans Sentinelle. Hein, oui, on a, on a été oui. bien, mais on a été assez rapide parce mmh. qu'il faut savoir que c'est une liste qu'on a montée en un mois, un mois et demi, mmh. compte tenu de ce qui se passait en Guadeloupe, on s'est dit non, il faut qu'une qu voix porte euh, euh, ce ressenti guadeloupéen. On a quand même, fait, même si c'est moqueur pour certains, mais pour nous c'est un réconfort mm -hmm. 2,88% pour un, un groupe de personnes qui, qui a décidé des élections un mois et demi mm -hmm. avant. C'est quand même. Venu bien. de nulle part, sans être élu venu venu de, auparavant. De, euh... Venu de nulle part, première mm -hmm. fois sur la scène politique. Mm -hmm. Et donc il faut organiser tout ça. Et, et, et les rencontres que nous avons avec beaucoup d'autres personnes, y compris qui sont en poste, même si elles ne parlent pas, il y a un certain nombre de politiques qui ont conscience, même si elles ne s'expriment pas, oui. euh, qu'il faut euh, faire différemment que ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Donc on va, nous, travailler sur une plateforme et, et, et faire en sorte que Sentinelle soit un véritable euh, organe de proposition politique sur la base de nos constats, par exemple, je prends un exemple, hein, mm -hmm. euh, il y a un peu de temps, c'est sur, sur les radars, par exemple, mm -hmm. euh, Tourelle, où on dit « Ah oui, mais c'est un gars qui veut que les gens roulent à 100 à l'heure ». Non, c'est pas ça. Mm -hmm. On dit qu'il faut une autre politique de sécurité routière pour la Guadeloupe et pas une politique euh, forcément de plonger la main à la poche des Guadeloupéens en permanence. – Sanctions financières. Les radars ont été posés mm -hmm. et partout en France mm -hmm. n'ont jamais prouvé qu'ils luttaient contre l'accidentologie. Il y a d'autres mm -hmm. choses à faire. Nous avons des propositions, mm -hmm. ça sera l'occasion de les mettre en exergue. Mm -hmm. On va le faire. Nous ne sommes pas dans, dans l'affrontement permanent. Non et ouais. nous pensons que ça passe par, euh, même s'il n'est pas parfait, par l'investissement dans le champ politique. Euh, et c'est la seule façon. On a beau protester, si on ne prend pas le pouvoir en politique, on restera toujours dans la contestation et personne ne nous écoutera. C'est voilà. sûr. Alors SG, euh, bon vent hein, à SG. Maintenant, qu'auriez-vous aimé dire, juste comme ça, en deux minutes, Murphy en deux minutes, à la Guadeloupe, par rapport à cette nouvelle année 2023, vous êtes notre dernier invité de l'année. Euh, je vous laisse vos deux minutes. Ben, c'est un honneur déjà. C'est dit le soleil. <rire> c'est un, un compliment. Mais euh, en, en deux minutes, ce qu'on souhaiterait vraiment pour l'année 2023, c'est que la conscience progresse. Mmh que la conscience guadeloupéenne de comprendre qu'on est une terre de souffrance, certes, mm -hmm. mais pas que de souffrance. On est une terre de, de richesse. Beaucoup de choses ont émergé d'ici, de la Guadeloupe, ont été prise en modèle à travers le monde. Mm -hmm. et, et on souhaite pour cette année 2023 que cette conscience progresse et que savoir qu'on ne peut pas être en permanence euh, les, les, les marionnettes au bal des autres. Mm -hmm. Et donc, entre, et nous savons, même quand nous les critiquons, nous savons qu'il y a énormément de Guadeloupéens valeureux ici. Et nous souhaitons que toutes ces énergies se regroupent pour euh, proposer quelque chose, une alternative, une, une voie, une solution, une voie dans le sens dans chemin à, à la Guadeloupe. Euh, pas forcément dans, dans la guerre, dans la rébellion en permanence. Euh, nous supposons, et peut-être que nous avons la faiblesse de croire que nous avons affaire à des gens intelligents en face, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais nous pensons que nous pouvons négocier des choses... À l'avantage de notre pays, mais mmh. pas de manière horizontale, toujours mmh. en étant debout, en faisant respecter la Guadeloupe. C'est ce que nous souhaitons à partir de l'année 2023, oublier un peu ce qui s'est passé euh, ces deux années précédentes et, et ne pas nous laisser mener comme ça en barque, mmh. en permanence, sans réagir. Très, très bien. Alors, les vœux les vœux, c'est la, la, la, la santé, la santé, la santé, c'est ouais. très important. On le dit souvent, toutes les années, nous ressortons de santé, nous ressortons de santé. La santé, c'est important. Mais, mais nous voyons que la santé, est important. Nous voyons que la santé, <rire> est important, la santé surtout. Parce que ouais. lorsqu'on a la santé, ouais. eh bien on, peut, on peut se poser pour envisager d'autres choses. Donc ouais. la santé, et surtout la santé euh, profonde, sincère, la santé spirituelle, la santé de l'âme, ouais. la santé de l'âme. Ouais. Pas la santé matérialiste, où il y a un piquer pour aller ouais, bien, il y a un pour aller boîte des nuits, il y a un pour aller ouais. acheter des pâtes alimentaires à, à, alimentaire à un supermarché. Ouais, ah, non, non, ça. non, la santé, c'est d'abord la santé spirituelle. En santé ouais. Une santé consciente. Une santé consciente, une santé spirituelle, ouais. et euh, rejeter ce que j'appelle le euh, pragmatisme matérialiste. Ouais. Ça, ça, ça, gros, mais... Euh, un petit mot pour ces Ça, soignants nous, là. -que nous. Pour, ces pour les soignants nous avons un que le gouvernement là qui revienne à des positions plus, euh, plus bien, humaines un petit mot que pour nous n'y Excusez-moi les termes-là, mais on de de scélérats. Ouais. Donc, c'est dans la lutte que nous que poussons à tous les, mm -hmm. mais même dans la lutte, il faut garder courage. Ouais. Nous savons que c'est des scélérats. Nous mm -hmm. voyons pendant des ans, ça y est fait nous. Ouais. Donc, euh, c'est Tchabé, pas Jean Laguet, parce que ça n'a pas fait mm -hmm. les positions-là qu'elles ont prises pendant des ans-là il était en conformité, conscience à j'autre. Donc, pas le genre conscience à j'autre, même face à des célèbres. Et quand tu avez dit, ou vous dit, à travers vous, pour hein, vous, un à, à nouveau directeur là, pour finir l'année là, avec monsieur, pour... Ça, quand on ne va pas même voir que des nouveaux directeurs. Pour moi, c'est côté long, on hein, a toujours resté si côté côtés longs, On euh, pas savait parce que, on euh, pas quand vous avez dit directeur là... Par rapport à tout ça, nous avons vu là, là, de voir, c'est mon en, en bas chapitre, tôt, mais nous, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, il faut bien, sinon il vient directement, il peut faire un geste de réintégrer ces monnaies. Parce qu'on l'autre côté, j'ai commencé à régler. Non, mais il faut suivre la loi. Il faut suivre la loi. Ah parce qu'il y a une loi qui sortit, si ça ne faut pas. La loi a dit qu'il faut vacciner pour faire soignant. Il faut ça sur la loi. Alors, soi-disant, qu'elle nous donne liberté, égalité. Non, mais il faut savoir savent qu'en Guadeloupe, il des lois qu'elle nous a fait tomber. Et donc, si c'est vraiment Guadeloupe qui vient une mission, accomplie, vient de rester là, en conformité peuple, il faut qu'il sache que la loi, là, ça, faut gens. Oublier oui. et réintégrer ces monde là pour nous participer des bases saines. Mm. Mais les bases saines, ça n'est pas dit que tout le réglé. Alors on dit que pour ça, par reposer encore, il faut nous faire d'autres bitins qui ça Il mm -hmm. faut nous réintégrer les soignants. Certes, il faut aussi comprendre qu'en Guadeloupe, on oui. n'a pas constaté ces en fait mais après, il faut nous continuer. Il ne faut pas nous juste réintégrer les soignants mm -hmm. et puis ici ils là. dit, bon, ou le bravo, nous, nous, nous gagnons oui. parce que nous réintégrer les soignants. Parce que vous proposez l'agent, c'est tout l système. Aussi, Oui, hein. non, mais oui. Oui, vous proposez l'agent, vous ne pas qu'un Peut-être que vous proposez l'agent. Mm -hmm. Mais oui. système de santé à nous-mêmes, pour mais nous ne pas ça. repris à Gabouillard comme ça, -hmm, mm. c'est système à gestion de santé à nous, il faut nous partager avec la France. Ce n'est pas l'OMS qui prend une décision et qui arrive en France et qui arrive en Guadeloupe, oh. pour nous et qui appliquent. Mm -hmm. Et on a nous, qui pourtant tenter de bonne foi, mm -hmm. qui a pensé qu'il de bonne foi, tout veilleux. ça le légitimisme, le légitimisme qui a fait que nous avons loi, oui. donc nous Oh le voilà pas bon, eh bien, devoir en oui. être éclairé, en être éveillé, c'est d'être désobéi à la loi là. Mais nous n'y des députés qui a voté c'est la loi. ça. C'est oui. ça, il y voté yo. Donc là aussi peut-être nous habiter à faire en 2023 là voilà, qui a parti pour nous. Non your... mais les députés nous voient que c'est travail, c'est pour un petit mouvement, Il faut y rester en l'imposition. Oui. oui, mais il pas tout seul. Il pas tout seul, faut les députés guadeloupéens comprendre qu'ici tant nous pas en France ah ben oui. et que guadeloupéens ça y a montré pendant. Oui. Euh, 10 ans là, -là mm -hmm. c'est qu'il y a peut-être dans notre gestion à la santé. Mm -hmm. Il n'y a pas parler des mouns qui prennent peur, qui ont mm -hmm. un vaccin, mm -hmm. qui ont mm -hmm. obéi à la loi, mais il faut que l'OMS a dicté mm -hmm. il y a souvent. Eh bien, en Guadeloupe Il faut nous force suffisamment fort, à suffisamment moune pour dire en nous arrêter des minutes. Nous savons qui ont nous réappliqué ça ici. Est-ce que le président là il vaccinent? Est-ce que tous ces gens là qui ont poussé nous là? Non, Alors non, mais il faut y arrêter, mettre pression pressions d'assassinés. Nous, 2023 est a ouvert, nous quand finons l'année où nous passions peine et péripétie, nous perdons le moune en nous qui était du qui était bien, qui était en santé et nous perdons tous les moune-là, en nous et nous ne faut pas nous retourner même bité là sans Oui, quoi. mais il y aurait dit, c'est covid il y aurait commencé, il y aurait du Covid-19 <rire> <jours, mon>. Des <rire> criaient moi, maintenant, ils disent, ouais, tu as entendu, il est mort du Covid. Eh bien, nous allons partir donc, donc, enfin, juste deux secondes. <rire> oui. Covid a tué monde, les vaccins ont tué monde aussi. Et a tué plus que Covid l'année la dernière. Non, e on bah, une ouais, <rire> responsabilité. ne non parce que non, l'homme qu Covid. Moins y a à gout, est. Tant qu'elle <rire> Les statistiques, on peut pas dire qui est ce qu qui. Non, mais les amis, nous, après Covid, tant qu'à quoi, on aurait levé. L'homme il est bien, il pas Donc voilà, nous, on a autres piles forcées dans pour l'année 2023, Et je reviendrai, je reviendrai vous dire les vœux Je reviendrai, je vous donne rendez-vous en donc, tous seuls, il y a des autres les veux pour cette nouvelle année 2023. Mais en fait non, mais bonne année 2023, avec 18 ans, joyeuses et bonnes et heureuses années, mais en fait 2023. Parce qu'on te dit tout le monde, bonne année en 2020, bonne année en 2021, en Citéo, et puis as été catastrophique. Merci Eric Coriola, notre merci rayon de soleil Raphaël. 2022, ah, qui merci. est venu briller ici dans nos studios. Merci à Murphy et à toute l'équipe. On se retrouvera dans une prochaine émission l'année prochaine, M. Coriola, si vous le me voulez bien. Merci Raphaël et merci à ETV. Ciao Murphy, on y va.